Messieurs, bonsoir. Du coup, je recommence. Aujourd'hui, je vais vous parler de propulser du temps réel avec le langage PHP en 2020. Euh, comme Cécile l'a dit, je suis développeur full stack. Euh, je... mes, mes deux langages de prédilection sont le PHP et le JavaScript. Je suis employé chez les TIL, euh, dont vous avez déjà entendu parler un petit peu hier, euh, sur l'antenne de Nantes. Je suis développeur depuis environ 2007 et depuis 2012, je suis inscrit sur GitHub et je passe pas mal de mon temps à faire des contributions sur euh, tout et n'importe quoi. À savoir, je commençais, euh, quand j'ai commencé, euh, c'était un peu la phase où on essayait de s'éloigner de, de JQuery et du coup, je venais dans les repositories où il y avait euh, du JQuery et je l'enlevais au profit de Vanilla JavaScript en disant, euh, vous inquiétez pas, ça va marcher aussi. Je ne promets rien. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'abord de Service Event avec un petit rappel euh, sur HTTP. Ensuite, je vais vous parler de Mercure. Je vais vous présenter un cas d'étude. Et ensuite, on ira voir Event Source HTTP Client, qui est un client dispo en PHP pour se connecter à des Service Event. Et ensuite, des applications de ce client. Alors, euh, là, euh, je. je je pars sur cette conférence et j'ai un collègue qui me dit « mais des serveurs Centifan, pourquoi faire ?» Alors je lui dis « bah oui, effectivement, on peut faire un chat, on peut faire des notifications en push, mettre à jour ton dashboard en live, on peut propager des informations courtes en temps réel. » Oui, mais les web sockets bon, on va revenir en arrière un petit peu et on va commencer par un petit rappel HTTP et temps réel. HTTP, c'est quoi C'est euh, une requête d'un client vers un serveur qui ensuite envoie une réponse à ce même client. Par-dessus HTTP, en général, on a la couche de sécurité HTTPS, donc qui va rajouter le TLS. Et pour que cette connexion elle, soit fonctionnelle, il va y avoir trois échanges entre client et serveur avant une connexion. Le client va envoyer un, un bonjour au serveur, le serveur va lui répondre avec ok, je vois bien ce que tu supportes comme, comme certificat, et du coup, je vais te fournir ce qu'il te faut. Et ensuite, ils font un échange de, de clés, et ensuite, la connexion peut commencer de façon sécurisée. Maintenant, euh, si vous voulez aller plus loin là-dedans, il y a une euh, HTTP 3 qui est dans les clous, avec euh, le protocole Quid qui intègre un petit peu toute cette gestion de sécurité. Je ne peux pas en dire trop là-dessus parce que c'est un sujet quand même assez compliqué. Vous avez un lien en bas, là, http3explained.axe.se, que je vous conseille euh, vivement d'aller regarder parce que... Euh, pardon. Hop. Petit Voilà. Euh, HTTP 3 est très, très bien expliqué, notamment quelles sont les différences avec HTTP 2 et pourquoi ils ont fait tel et tel choix technique. Donc, très, très intéressant ce lien si vous souhaitez en savoir plus sur euh, ces protocoles cette évolution de protocole. Revenons au temps réel et à HTTP. Euh, au début, quand c'était un petit peu la mode de l'Ajax, pour faire du temps réel, on s'était dit, bah, tiens, on va faire du polling. Du polling, c'est quoi On prend un intervalle régulier ici de 5 secondes, et toutes ces 5 secondes, le client va envoyer un appel au serveur et recevoir une réponse. D'autres gens ont eu l'idée de faire du long polling. Le long polling, le client va envoyer une requête au serveur, mais le serveur va répondre au client que quand la donnée a changé. L'intervalle maintenant de réponse, il est, il est différent et on ne peut pas vraiment le prévoir. Et troisième solution, les server sent events, qui sont arrivés un peu plus tard, où le client va se connecter au serveur, donc émettre une requête, puis le serveur va pousser des nouvelles données, à chaque fois qu'il en a envie. Donc du coup, on voit bien qu'on a une requête de connexion et plusieurs réponses. Vous vous rappelez, j'ai fait un bref rappel de connexion sécurisée, où il y avait un petit peu trois phases d'échange entre le client et le serveur avant d'instancier une première connexion. On le revoit ici avec le polling, long polling et les serveurs set events, où ce sont les, les trois petits pendants que vous avez là qui vont, pour le polling, être effectués à chaque fois, pour le long polling, à chaque requête, et pour les server sent events, on va les effectuer une fois, puis ensuite, on recevra les réponses. Donc, vous voyez que là, il y a déjà un avantage à utiliser les serveurs sent events plutôt que du polling, rien qu'en termes de ce, ce temps de latence de connexion sécurisée qui peut se faire ressentir. Alors, les serveurs sent events, plus dans le détail, c'est quoi? Déjà, c'est un content type à texte event stream. Ça ressemble à ça, ce que vous avez à droite. Vous avez souvent un ID et de la data. Vous pouvez aussi avoir un event ou retry, enfin, ce mot-clé-là. Data peut être euh, doit être une chaîne de caractère. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai mis du JSON. On va avoir une notion de Last event ID qui est envoyée par le client quand il effectue sa requête où il dit le dernier ID que j'ai reçu, c'est un tel. À ce moment-là, le serveur pourra répondre avec les ID qui suivent. On réutilise des codes d'erreur HTTP. Vu qu'on est par-dessus HTTP, on bénéficie de la sécurité via TLS. On parle souvent d'une limite de six connexions par navigateur qui a été levée en HTTP2. Je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de Kevin hier, mais un très, très gros pourcentage de serveurs sont déjà en HTTP2. Et Server Event est un standard depuis 2015. Vous avez le lien vers le standard en dessous. Alors, je suis obligé de parler un petit peu de. Ah oui, pardon. Pour euh, se connecter à des Server -Event, on va utiliser d'habitude le JavaScript. En JavaScript, on va utiliser cette classe qui s'appelle EventSource, qui va nous permettre de nous connecter à une URL qui a un content euh, type Text Event Stream. Et ensuite, à chaque message qu'on recevra, on va, recev on va appeler cette fonction et on va pouvoir faire des choses avec notre donnée. D'accord Event Source, il est supporté par quasiment tous vos navigateurs et bien entendu, il y a un polyfile qui est disponible. Euh, je vous l'ai montré très rapidement. Le fichier texte Event ce n'est pas très difficile à parser, donc on peut faire très facilement des polyfiles. Et vu que c'est du HTTP, ça reste relativement simple à implémenter, même soi-même. Alors, je suis obligé de parler un petit peu de WebSocket, mais il faut savoir que WebSocket c'est un protocole qui est différent. Il permet notamment de faire une connexion bidirectionnelle. Donc là, on va avoir le client et le serveur qui se connectent, et ensuite, des échanges de données qui peuvent se faire soit du client vers le serveur, soit du serveur vers le client. Les WebSockets, c'est un nouveau protocole TCP. Ça n'étant pas HTTP, c'est utilisé par contre par-dessus HTTP, souvent. C'est directionnel, donc c'est un peu plus complexe à implémenter. Ce n'est pas juste euh, le fichier texte EventStream stream dont je vous ai, que je vous ai présenté tout à l'heure qu'il faudrait parser. Euh, on utilise d'ailleurs souvent des couches d'abstraction comme Socket.io ou Pusher pour se simplifier la vie. Les codes d'erreur sont différents du standard HTTP. Ils ont leur propre code d'erreur dans le standard. Et euh, alors Il a la particularité de pouvoir gérer du binaire. Il faut savoir que SSE vous supporte aussi si vous faites du BAS64. Et WebSocket est maintenant un standard depuis l'année dernière. Donc, euh, jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Alors, voici un petit peu pour ces petits rappels. Et maintenant, je vais vous présenter la belle planète... Euh, non, euh, on ne va pas vous présenter la planète Mercure, mais je vais vous parler du protocole Mercure. Le protocole Mercure, c'est quoi Alors déjà, c'est une spécification que vous pouvez retrouver à l'adresse mercurox/spec, qui est basée sur HTTP, et les serveurs events. On va avoir de la publication en poste, donc une requête en poste du client vers le serveur, et une souscription via des serveurs event. Donc on va pouvoir se connecter à Mercure et recevoir des informations en temps réel. Il va y avoir une notion de topic et à l'intérieur de cette spécification, il y a déjà tout ce qu'il faut pour gérer les questions d'authentification et d'autorisation. Au sein de ce, de ce projet Mercure, vous avez un hub qui est à disposition. Le hub, c'est quoi Ça implémente la spécification Mercure. C'est un projet qui a été créé en Go et qui, vous, euh, qui va vous permettre de, de venir s'installer et de gérer finalement la spécification. À savoir, il y a une version managée haute disponibilité qui est, euh, qui est euh, disponible sur le site de, de Mercure. <coughs> Alors, comment ça marche tout ça Un peu plus dans les détails. J'ai toujours mon petit client à gauche. Et lui, pour la publication, il va envoyer une requête en poste sur l'URL well-known-mercure, en donnant euh, l'autorisation qu'on voit là, « birère, j'ai caché le token », avec un topic. Un topic, c'est quoi C'est euh, une URL qui va représenter euh, ce sur quoi on publie ou ce sur quoi on veut souscrire. Vous voyez qu'ici, j'ai le topic, mais j'ai aussi la notion de data qu'on va retrouver dans nos serveurs Event. Donc ici, j'ai envoyé la donnée the content sur le topic exemple.com. Pour la subscription, on va venir utiliser la classe EventSource que je vous ai présentée tout à l'heure, et on va la brancher sur notre hub Mercure. Donc là, vous voyez que j'ai... Créer une URL sur, pour mon exemple.com Wellname Mercure, donc qui, qui représente le hub, et j'ai rajouté le topic auquel je veux souscrire. Ici, exemple.com. Je me connecte et à chaque nouveau message, je vais recevoir ma donnée et pouvoir en faire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que c'est bénéfique que Mercure soit basé sur HTTP Parce que ça supporte un nombre de clients euh, quasi euh, infini. Euh, par exemple, en ligne de commande, je peux très bien utiliser Curl pour faire mes publications et je peux très bien utiliser Curl pour faire de, de la souscription, donc utiliser l'event source en ligne de commande. Sur mes navigateurs, on l'a vu, euh, event source est supporté pour la souscription et bien sûr, vous avez la fonction Fetch qui vous permet de publier en poste. Côté serveur, et c'est là que ça va nous intéresser pour la suite, je pourrais utiliser n'importe quel langage pour publier, car pratiquement tous nos langages supportent HTTP. Et il faut savoir que pratiquement tous les langages ont un support pour Event Source. Notamment, on y reviendra plus tard, sur le, le client HTTP de Symfony, il y a maintenant une implémentation d'Event Bien entendu, sur mobile aussi, vous avez des supports pour HTTP, donc pour la publication et pour la souscription via des serveurs Sent Events. À savoir que euh, le protocole de Server Event gère nativement, enfin, c'est plutôt Event Source qui gère nativement la reconnexion. Donc, dès que vous passez sous un pont où vous vous déconnectez, c'est pas grave. Euh, votre mobile va se reconnecter, enfin, Event Source va se reconnecter au flux de, de Server Sent Event et euh, vous permettre de récupérer les dernières données depuis le Last Event ID dont on m'a parlé tout à l'heure. Petit cas d'école maintenant avec euh, ce logiciel de téléconsultation réalisé euh, par une petite équipe chez les Tilleuls. Euh, ce logiciel il vous permet de, de, de prendre rendez-vous avec un médecin, de venir dans une salle d'attente, et ensuite de faire une consultation avec un professionnel de santé, puis ensuite euh, plein d'autres choses. Sans plus attendre, je vais vous montrer une petite démo de ce logiciel. Alors, s'il veut bien ouvrir ça, je vais faire là. Alors, à droite, vous avez la partie du patient et à gauche, vous avez euh, la salle d'attente ou la salle de consultation d'un professionnel de santé, donc d'un médecin. À droite, on a le patient qui va venir rentrer ses informations, donc juste son nom et prénom. Et à gauche, lorsque le médecin ouvre son cabinet, on va avoir tout de suite notre patient qui est là en salle d'attente. Vous avez vu, ou peut-être pas bien, je vais reprendre juste un peu en arrière. Lorsque le cabinet va s'ouvrir, le statut à droite de la salle d'attente se met à jour automatiquement. Si maintenant un autre patient venait à rentrer dans la salle d'attente, il serait automatiquement rafraîchi aussi au niveau du médecin. Le médecin maintenant laisse entrer son patient. Et là, pareil, en temps réel, on va avoir la connexion du patient avec le professionnel de santé et ils vont pouvoir commencer leur consultation. Maintenant, le professionnel de santé dit « on a fini » et là, pareil, en temps réel, on a cette mise à jour. Je vous remontre très rapidement la fin de cette vidéo. Pardon. Voilà, on ouvre le cabinet. Ici, on a tout de suite le statut qui se met à jour. On laisse entrer notre patient. Et là, pareil, ça se fait en temps réel. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous présenter quest ce qui se passe techniquement derrière. Alors, si je peux enlever ça, parfait. Quand le professionnel de santé ouvre son cabinet, il va faire un patch sur son cabinet qui s'appelle office slash doctor house. Et on a l'information qui va passer que le statut du cabinet passe de ouvert à fermé. Le patient est connecté sur cette même URL il comme on l'a dit tout à l'heure, une souscription à Mercure avec un topic qui correspond au cabinet et va recevoir la mise à jour. Quand on fait rentrer le patient, exactement le même principe, on a un patch sur la consultation qui dit, bah maintenant, vous êtes invité à rentrer dans la salle d'attente et à ce moment-là, euh, le, le patient qui souscrit à nouveau sur ce topic de sa consultation à lui, c'est pour ça qu'il y a un identifiant là, va être invité à rejoindre côté client. Au niveau de l'architecture, ça se présente comme ça. Le professionnel de santé, en bas à gauche, va envoyer des mises à jour sur notre API, qui est faite avec API Platform. API Platform, ensuite, est branché à Mercure. Euh, ceci est disponible dans API Platform par défaut, avec le, le, bundle, le Mercure Bundle, tout simplement. Vous avez la possibilité de rajouter une, sur la notation de votre API ressources le tag Mercure True. Et à ce moment-là, il va automatiquement, dès qu'il reçoit une mise à jour, envoyer la mise à jour à Mercure. Ensuite, le patient est tout simplement connecté à Mercure via Event Source. Et quand le patient crée une consultation, pareil, à droite, vous voyez, ça passe par l'API. Donc, ça va faire un post sur les consultations. Et l'API va automatiquement propager que euh, le patient vient de rentrer dans la salle du médecin. En termes de code, qu'est-ce que ça donne On a un subscriber doctrine, tout simplement, qui, dès qu'il voit qu'il y a une mise à jour sur la consultation ou alors sur l'office, va propager cette information via le, le publisher Mercure. Donc là, vous voyez que au tout début, je récupère un IRI, donc qui correspond à. à l'URL ou l'identifiant de ma ressource, sous forme d'URL, hein, donc slash office, slash euh, doctor house. Ensuite, je serialise la donnée en utilisant le serializer de Symfony avec les groupes qui vont bien. Et je propage via le publisher la mise à jour qui concerne le topic avec la donnée. Le dernier flag, c'est true ou false, c'est est-ce que la donnée est privée ou non. Alors hier, on a entendu parler de PHP 8, j'aimerais bien avoir euh, les arguments nommés, ce serait beaucoup plus. Le Publisher, il ressemble à quoi Il ressemble à ça, c'est une classe qui va utiliser le HTTP client de Symfony et tout simplement, vous voyez en bas, faire un post sur l'URL du hub avec nos données. Alors, le client HTTP de Symfony, d'ailleurs, parlons-en. Euh, il a été initialisé par euh, Grécas euh, l'année dernière, il me semble. Exactement, donc euh, les premières PR que j'ai trouvées, c'est en mars 2019. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les slides de Nicolas euh, sur sa présentation du HTTP client euh, qu'il avait fait à ce moment-là. Ce client HTTP, il s'installe de manière très simple avec Composer Require Symfony HTTP client. Et ensuite, pour envoyer une requête, on instancie un client, puis on envoie juste notre requête avec la méthode et l'URL. À ce moment-là, on reçoit une réponse. Alors, le client HTTP, déjà, il est très robuste et il est, euh, enfin, il est très performant d'après mes tests. On va le revoir plus tard. Il est compatible avec la PSR et euh, avec les PSR et les, les interfaces HTTP Plug. Il permet de faire du stream de download et upload. Il permet aussi d'avoir des requêtes concurrentes et asynchrones. On va le voir, ça va nous servir plus tard, notamment de faire du, du, du monitoring non bloquant. Il y a des possibilités de debug qui sont vraiment très très bien faites. Vous avez une méthode qui s'appelle GetInfo qui vous permet d'avoir énormément d'informations sur ce qui s'est passé vraiment HTTP, même de très bas niveau. On a une compatibilité avec le profiler de Symfony, bien sûr, et plusieurs implémentations. Une native qui utilise FileGetContents, une curl va ben, utiliser euh, l'extension Curl en PHP. Et euh, d'ailleurs, en, en dernier, on avait euh, AMPHP HTTP Client qui supporte le HTTP. Moi, je veux vous parler de ce Event Source HTTP Client que j'ai initialisé euh, cet été. Ce client va nous permettre d'ouvrir une connexion Event Source, donc comme on faisait en JavaScript avant, mais cette fois-ci en PHP. Donc Là, on le voit, on instancie un client, on se connecte à notre URL, puis euh, on va lire les données en stream qu'on reçoit sur client stream. Et des fois, le chunk, il sera d'une instance de server sent event, ce qui sera euh, notre donnée et notre idée qu'on a vue hein, précédemment sur euh, la, le, le protocole. Alors, un grand merci à Nicolas Grecas pour euh, sans qui j'aurais clairement pas pu euh, faire ça. Donc moi j'ai eu l'idée de, de rajouter ça sur Symfony, il était très emballé et euh, il a fallu mettre en place des, euh, des, des réponses asynchrones pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, si ça vous intéresse, vous avez ce Async décorateur trait qui est très très, très utile pour faire euh, des connexions euh, asynchrones de la sorte. Vous pouvez aller voir aussi le code de Event source HTTP client qui n'est pas si compliqué que ça grâce à ce euh, décorateur. Alors, event source en PHP, non mais attends, pourquoi faire là euh, C'est n'est pas bon ça, en plus, euh, c'est bien connu, il n'y a pas d'event loop en PHP, donc pour ceux qui ne savent pas l'event loop, ce que c'est, c'est effectivement qu'en JavaScript, on va avoir une, une boucle asynchrone typiquement. Euh, donc euh, là, en PHP, ça n'a pas de sens. Je vous arrête tout de suite, on va regarder ce qu'on peut faire. Bismuth Chatbot, là je vous vois tous, enfin du coup je vous vois pas mais je vous ressens, vous, vous dites ah non pas un chatbot, qu'est-ce qu'il va nous faire, il euh, y en a marre, so, euh, 2018, non mais attendez, c'est pas n'importe quel chatbot. Euh, quand je, je travaillais sur cette conférence et notamment sur IFN Source HTTP client, j'en discutais avec un collègue, Marc Lemay, euh, que vous pourrez retrouver sur le, avec le pseudo Flag V1. Et lui, il était en train de faire de streamer sur Twitch et il, il codait en live un chatbot. Un chatbot qui permettait de répondre à des commandes via le chat euh, sur Twitch. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, en fait, peut-être qu'il y a un cas d'utilisation ici qui pourrait être intéressant. Donc, du coup, j'ai repris un peu son code et euh, j'ai implémenté par-dessus Mercure et Eventsource HTTP client. Donc, euh, ce chatbot pourrait se connecter à YouTube, Twitch, Discord, tout ce que vous voulez. Il serait propulsé par HTTP. Il est euh, architecturé en microservices. Il utilise le protocole Mercure et bien entendu est basé sur euh, le chatbot que lui avait créé. Comment ça se déroule un petit peu en termes d'architecture Donc, On va avoir une couche de transport que vous voyez en bas à gauche qui elle se charge de se connecter à Twitch. On va faire simple pour l'instant, pour notre exemple, on va, on va partir juste sur Twitch. Euh, au niveau de ça, dès qu'on reçoit des informations, on va les propager à Mercure. Et ensuite, on va pouvoir se connecter à Mercure de toutes les manières qu'on veut. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure que, euh, que l'event source, ça marchait sur énormément de supports. Donc, Vous pourrez imaginer se connecter dans une page web, euh, en PHP, en Go, en, en, en tout ce que vous voulez. Et ensuite, pour, euh, souvent, quand vous envoyez une commande sur Twitch, vous allez avoir un retour. Pour ce retour, on a mis en place une petite API qu'on voit en bas à droite qui euh, va permettre de se connecter de nouveau au transport et de renvoyer une information. Alors, je vous détaillerai un petit peu plus tard euh, pourquoi il y a DriftPHP en bas à droite et ce que c'est. D'abord, un exemple. On va envoyer une commande. Point d'exclamation d'Ice. Celle-ci permet euh, de lancer un dé. Donc, Quand on envoie ça sur Twitch, on a un post qui est fait sur Mercure qui envoie la publication sur ce topic qui correspond à mon channel Twitch. On a ensuite une action qui est lance un dé, qui est créée en PHP et qui va interpréter euh, la commande, lancer un dé et renvoyer la réponse à Twitch via notre API. Alors pourquoi vous avez ce petit carré en gris en dessous C'est que la connexion à Twitch se fait via un IRC. Et du coup, il faut ouvrir un socket. Et du coup, pour, pour le fun, en fait, on a mis en place euh, React PHP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais qui euh, vous permet de faire du code asynchrone. Euh, D'ailleurs, PHP que vous voyez en bas à droite, c'est un.. C'est une abstra enfin c'est une, une, surcouche, si on veut, à Symfony, qui va vous permettre d'avoir un Symfony qui fonctionne avec euh, React PHP. donc Du coup, qui va vous permettre d'avoir un framework euh, Symfony en Asimpro. Donc Du coup, nous, on a mis ça en place pour euh, simplifier la connexion au socket et pour permettre d'avoir un socket qui est ouvert dans le transport et sur lequel notre API peut se connecter dans le même process. Sans plus attendre, je vais vous montrer un peu de code. Ça, c'est le code de ma commande en D. Alors, c'est un peu verbeux. On va l'analyser. Donc, D'abord, on a les topics qui correspondent au canal Twitch avec commande Dice. On va utiliser un Mercure Consumer qui, en dessous, utilise bien le event source HTTP client. Et pour chaque message qu'on reçoit, on va regarder euh, s'il y a eu des arguments. On va lancer un D en utilisant Random Int. Puis, on va répondre avec le HTTP client en faisant un post sur notre API. Donc, vraiment, cette commande peut fonctionner complètement en standalone. D'ailleurs, je l'ai réfactoré un tout petit peu pour la rendre encore plus simple. Et j'ai euh, pris la couche d'abstraction de Mercure et de Event Source et je l'ai mis dans une classe qu'on appelle Transport. Donc, là, vous pouvez imaginer, c'est un Twitch Transport. On a pour toutes les commandes Dice, on reçoit un message. Ici, on regarde ce qu'il y a dans le message, on lance notre dé et on renvoie le résultat. Alors, euh, tout ça, ça servira à rien si, bien sûr, ce n'était pas euh, au point pour faire de la production. Et c'est pour ça que j'ai passé euh, pas mal de temps à faire des benchmarks sur ce event source HTTP client. En fait, je voulais vraiment essayer d'atteindre les limites de ce event source HTTP Client, comme vous allez le voir, en Symfony, et euh, dans la mesure du possible, essayer de le comparer à une implémentation dans le browser. Donc là, c'est un tweet que j'avais fait, euh, qui avait fait un peu de bruit sur, euh, sur mes tests. Et on va voir plus dans le détail ce que j'ai effectué comme test. Euh, déjà, je veux mesurer sa robustesse, comme je vous l'ai dit. Je vais mesurer le nombre de requêtes par seconde qu'on est capable de traiter. Et euh, je vais aussi mesurer la mémoire L2CPU et peut-être analyser une corrélation avec les requêtes par seconde. J'ai un Intel Core i7 de euh, 8 fois 5 GHz, bon, c'est beaucoup déjà. Et je vais utiliser comme outil 6 stats qui va me permettre de mesurer les statistiques euh, du process, vous allez le voir plus tard. Dans un premier temps, je vais utiliser Vegeta qui est comme AB euh, ou ou siège, ce genre de logiciel qui vous permet de spammer en HTTP euh, ou de faire du, du benchmarking comme ça. Et aussi beaucoup de scripting, on va voir pourquoi plus tard. Mon premier test, c'est ça. J'ai Vegeta qui vient faire des publications sur Mercure, donc il va l'envoyer des posts, des posts, des posts. Et j'ai, vous vous rappelez, l'action de lancer de D. Cette fois-ci, j'ai une action de logger qui va tout simplement mesurer le nombre de requêtes par seconde qu'il est capable de traiter et qui va être monitoré via PID Usage, qui est un des logiciels du Sysstat que je vous ai présenté juste avant. Et je vais mesurer voilà, la mémoire, le CPU, l'IO, j'en aurai pas, mais on pourrait mesurer aussi l'IO avec cet outil. Qu'est-ce que ça donne en ligne de commande, tout ça on, a, on lance le logger, ça nous donne un PID, on lance la commande de PID STAT pour mesurer les statistiques CPU, etc. Et ensuite, j'envoie donc euh, j'envoie Vegeta avec une attaque. Je lui dis, envoie-moi 1300 requêtes par seconde pendant une minute et fais-moi un rapport. À savoir, euh, Vegeta par défaut, il a 10 000 connexions. Qu'est-ce qu'il me donne Comme résultat, il me donne 1197 requêtes qui sont passées, à peu près 72 828, code 200. Euh, j'ai pas pris 1300 requêtes par seconde. Au fur et à mesure que j'effectuais des tests, je me suis rendu compte que, effectivement, il y, avait, euh, il y avait un gap où ça commençait à perdre des paquets. Enfin, perdre des paquets, perdre des, des requêtes HTTP, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce 1300. On voit bien que mes chiffres mesurés par mon logger correspondent bien à euh, ce que j'avais prévu. Donc, là, euh, par exemple, quand je mesure le nombre de requêtes par seconde que j'ai, j'ai 1199 depuis mon logger, qui correspond à peu près au throughput que Vegeta me sort de 1197. Mon nombre de requêtes, pareil, 72 828, correspond exactement à celui présenté par Vegeta. Donc ça, c'est rassurant déjà. Je me dis, OK, mon logiciel, il marche, mes stats, elles marchent. Maintenant, euh, j'ai un problème avec ça, c'est quand j'analyse la mémoire et le CPU, sur ce benchmark, je me rends compte que, bah, vous voyez, on utilise 22% de mon CPU. En mémoire, on est à peu près à, ouais, à 30 mégas en, en mémoire euh, euh, résidentielle et en mémoire virtuelle, on est à peu près à 160 mégas. Et là, le CPU, je me dis, mince, euh, pourquoi je n'ai pas autant Alors, vous vous rappelez, là, j'ai fait un benchmark où Vegeta attaque directement Mercure. Donc, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et je me suis dit, bon, je vais déjà enlever Mercure. Je vais déjà enlever cette couche et je vais faire un script en JavaScript qui va spammer directement le euh, service event. Donc, ça, c'est important dans la mesure où je vais vraiment avoir un script qui, vous voyez, là, j'ai une boucle trou avec, euh, avec une promesse, etc., avec un set immediate, bon, des, Ça va me permettre d'exécuter le plus rapidement possible des, euh, des écritures sur mon flux de données. Donc là, vraiment, je vais spammer en direct le event source HTTP client. Je refais un petit peu mes mesures et là, euh, j'analyse le graphique et magie, je suis à peu près à 95% de CPU et là, là je suis content parce que là, je sais que je suis presque au max de ce que ma machine peut supporter en termes de, de processeur. Donc, euh, je, pousse, je commence à pousser à bout les chiffres. Et là, on voit que j'ai réussi à faire 82 473 requêtes par seconde. Donc, ça, c'est énorme. Hein. Même en prod, si vous avez ça, c'est beaucoup, je trouve. Et euh, sur toute la durée du test, donc là, il n'y a qu'une minute, hein, mais j'en ai fait beaucoup des tests. Euh, L'event source HTTP client, il n'a pas bronché. Euh, vous voyez que sa mémoire, elle n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est très, très, très stable. Ce test n'était euh, pas via le réseau. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire un test en rajoutant le réseau entre les deux. Et j'ai pris mon serveur sur lequel j'ai euh, mis mon, mon script qui spam l'event source. Et sur ma machine, j'ai mis mon event source. Je suis arrivé à 55 ou euh, 56 000 requêtes par seconde par-dessus le réseau. Par contre, on voit bien qu'en termes de CPU, euh, j'ai diminué de moitié. <coughs> Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces benchmarks Il euh, faut toujours être prudent avec des benchmarks parce qu'ils sont orientés. Ils sont orientés vers ce qu'on veut mesurer. On aurait pu faire tout un tas d'autres benchmarks avec, euh, avec, euh, pour EventSource source HTTP client notamment par exemple de savoir si c'était plus optimisé que des WebSockets sur un téléphone pour la batterie. Ça serait un, un cas d'analyse euh, très très intéressant. Moi ici, j'ai mesuré sa robustesse et je peux vous dire que c'est très solide, très robuste. Et ce, grâce au async Response, on a, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a été créé par Gregas. Sur les benchmarks, il n'y a pas de HTTPS, même si, euh, dans les faits, ça ne va pas changer énormément, vu que, comme on a dit tout à l'heure, on ouvre une connexion, et tant que cette connexion reste ouverte, euh, l'échange de certificats a été fait, la connexion est sécurisée, donc euh, je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact. Sur euh, le benchmark, il n'y a pas de réseau, euh, j'ai Node et PHP qui tournent sur ma même machine, et je ne sais pas vous dire aujourd'hui si c'est la limite de Node.js que j'ai atteinte, donc du nombre de messages que je pouvais émettre le plus rapidement possible, ou alors celle de PHP. Je pencherais plus pour euh, la limite de Node, et je pense que PHP est capable d'encaisser beaucoup plus que les 90 000 euh, requêtes par seconde qu'on a. On va atteindre forcément des limites, enfin, pas forcément, on va atteindre en fait ici des limites système avant les limites logicielles. C'est-à-dire que le logiciel il risque de pouvoir aller beaucoup plus loin si vous lui donnez un beaucoup plus gros CPU et que vous permettez d'ouvrir un nombre de sockets plus grand, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Les outils de type Vegeta, c'est bien, mais finalement, euh, le scripting, c'était quand même beaucoup plus parlant et ça a permis d'identifier les choses avec beaucoup plus de précision. Euh, L'attaque de Vegeta, euh, elle était bien, mais... Mais voilà, 1300 requêtes par seconde, qui y a un bug, qu'on ne soit pas sûr, le nombre de connexions, comment ils se débrouillent pour les faire, etc. Je n'étais pas très satisfait. Et il ne faut pas oublier que PHP, c'est du single thread. Alors, petite conclusion sur les serveurs sent events. Euh, c'est un protocole qui est relativement simple en comparaison avec d'autres protocoles de temps réel, surtout à mettre en place. Il est sécurisé avec TLS par défaut, comme le sont nos ressources HTTP. C'est unidirectionnel, ça va de serveur à client, parce qu'on pousse des données du serveur vers le client. Par contre, combiné avec le protocole de Mercure, on peut faire du bidirectionnel. Bi C'est très performant. J'ai fait aussi des tests pendant que je faisais mes benchmarks avec Event Source en JavaScript pour essayer de le comparer un petit peu à mon Event Source HTTP client. Et euh, j'arrive à peu près à 50 000 requêtes par seconde dans un onglet sur ma machine. Et on a, je ai déjà un petit peu parlé, cette reconnexion automatique en cas de perte de connexion sur mobile, qui est quand même, euh, enfin pas que sur mobile d'ailleurs, hein, sur votre, sur votre PC aussi, qui euh, est, euh, est, est, très très bien. Et puis euh, natif surtout. Alors, j'en ai pas tout à fait, tout à fait fini avec vous. Parce que, on, alors, juste pour aller plus loin, donc là, vous avez à droite un QR code qui vous permet d'accéder aux slide. Vous avez l'URL qui est là, que je vais copier-coller dans le chat tout à l'heure pour, pour avoir les slides. Euh, pendant que je travaillais là-dessus, j'ai découvert que Benoît Polazek avait fait un Mercure en PHP. Donc lui, il a créé un hub. Donc je vous ai parlé du hub Mercure qui existe là en Go sur Mercure.rox. On pourrait très bien créer des Mercure en NodeJS, d'ailleurs il y en a un, ou en Rust, ou en, en ce qu'on veut. Et lui, il en a fait un en PHP, où il utilise aussi ReactPH, PHP pour la synchro. Donc allez voir, c'est intéressant, il a, des bons, il a des bons chiffres sur ses benchmarks. Euh, DriftPHP, si vous voulez l'URL, c'est là, donc c'est Symphonie avec l'Event Loop de PHP. Il y a une discussion euh, sur euh, le site du w3.org, du wc.org, w3 autour du protocole Mercure et savoir si ça pourrait devenir un standard, etc. Donc, si ça, vous êtes intéressé, vous voulez aller encore plus loin là-dedans, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils disent, c'est des gens, des gens passionnants. Et euh, donc là, l'URL du chatbot n'est pas juste. Ce sera sur slash euh, <coughs> -chatbot, chatbot, je crois. Et je l'open sourcerai euh, après la conférence. Alors oui, parlons-en de ce chatbot. Moi, je vous ai préparé une petite surprise. Alors, normalement, si tout se passe bien, si vous écrivez dans. Euh, alors, deux secondes, je vais. Si vous écrivez dans le chat, point d'exclamation bravo ou point d'exclamation applause, vous allez normalement avoir un retour. Voilà, donc là, effectivement, j'ai bien mon retour. Merci, merci. Et. Ce que j'avais essayé de faire, c'est d'essayer de vous le renvoyer. Néanmoins, je ne suis plus capable. Alors, si vous voulez recommencer, je vais enlever mon casque. Comme ça, vous allez pouvoir entendre que ça fonctionne bien. Allez-y. Ah, donc là, vous avez fait planter le script. Non, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'entendez un peu, mais... <rire> Alors voilà un petit peu pour cette conférence, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je continue à recevoir vos applaudissements, allez-y, j'aime beaucoup ça. C'est très plaisant, surtout quand on n'a on a pas de retour avec une conférence à distance comme ça. C'est très agréable. Et euh, pour faire ça, hein, j'ai essayé de contacter euh, LiveStorm et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'API, etc. Donc j'ai bidouillé un script que je viens de lancer, euh, j'ai lancé un script en JavaScript sur la page. Et ça analyse le chat et dès qu'il y a un point d'exclamation, bravo, ça envoie sur Mercure la notification et on a de nouveau un script euh, du type du D qui vient euh, qui vient me jouer un son sur l'ordinateur. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions euh, Est-ce qu'on en est où en termes de timing qu Quelqu'un de la point. qui peut revenir. Merci Antoine pour ta conférence, il y a énormément de questions, malheureusement on ne pourra pas y répondre en direct, par contre je vais laisser le webinaire ouvert, comme ça tu pourras répondre manuscritement à la flopée de questions qui sont arrivées. Et okay. euh, nous, euh, on vous attend sur les prochaines conférences. On a Arte et Ziv Zouraski qui viennent d'ouvrir leur webinar. Donc euh, n'hésitez pas à aller les rejoindre. Et euh, Antoine, je te remercie à nouveau pour ta conférence. Je laisse encore le webinaire ouvert le temps que tu répondes à tout le monde. Okay. Il reste combien de temps, euh, Cécile Il n'y a plus de temps. Euh, ça, là, c'est fini. fini là. Les prochaines conférences vont commencer dans 3 okay. minutes. D'accord, merci, Cécile. Comme ça, tu peux répondre. Okay. Merci à toi. Salut